Salut c'est Lingen et dans cet épisode je vais te partager euh, quelque chose que je fais et je vais même te, te montrer en direct en fait euh, ce que je fais. Euh, donc je vais te montrer et je vais te dire après euh, ce que je fais mais je te laisse deviner comme ça. Alors on va aller sur cette personne, donc je suis sur WhatsApp. Salut c'est j'espère que tu vas bien. Je te fais ce vocal parce que j'ai vu que tu avais participé au dernier challenge et euh, je voulais savoir si je pouvais t'aider en quoi que ce soit. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Euh, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao Alors, c'est hyper inconfortable de vous faire ce vlog. Et en même temps, je me suis dit, bah allez, il faut que je le fasse. Euh, euh, parce que je suis... D Disons que le gain a à ce que vous avez à gagner à voir ce vlog est bien supérieur à ce que je peux y perdre. Okay Donc bah déjà, si tu ne me connais pas, c'est Lingen. Ma passion, c'est euh, non seulement de coacher, mais d'accompagner les coachs à développer leur business parce que je crois qu'on peut améliorer le monde avec plus de coach et plus de coaching. Et du coup, euh, en janvier, des personnes ont participé au challenge coach en mission. Donc la tactique, je vais vous la révéler, euh, c'est notamment, parce que je ne veux pas tout vous révéler en, en quelques minutes, c'est euh, d'organiser des groupes WhatsApp. Quand les gens participent à nos événements, on crée des groupes WhatsApp pour qu'ils les rejoignent. Parce que quand ils sont dans le groupe WhatsApp, je peux faire ce qu'on appelle du « setting ». Ça vient de l'anglais qui est le appointment setting. Et l'idée, c'est que les gens, euh, ben, on échange avec ces gens-là de manière à ce que les personnes qui en ont besoin, hein, évidemment, ben, prennent rendez-vous avec nous de sorte que une ou deux personnes sur dix deviennent clients donc l'idée là pour moi c'est euh, bah, de contacter en fait euh, donc ce challenge a eu lieu il y a un mois et demi déjà c'était un événement donc la technique c'est déjà de créer un groupe WhatsApp alors c'est pas juste pour faire ce que je suis en train de vous faire là c'est juste une partie de l'utilisation d'ailleurs je fais ça que 45 jours après euh, donc une des utilisations c'est que bah, je vais pas vous les montrer mais j'ai euh, les numéros là par exemple de 120 personnes qui sont dans ce groupe WhatsApp il y a, on a eu 400 participants ou plus et sur ces 400 participants, on a eu 120 personnes qui sont dans ce groupe WhatsApp, qui étaient là pour les aider à euh, quoi Qui étaient là pour répondre à leurs questions, à interagir et on crée du lien. Et du coup, par exemple, là, je tombe sur le profil de. Je, je vous montre pas parce qu'il y a les numéros en plus de Nathalie. En tout cas, elle a écrit Nat et je vais lui faire euh, le vocal suivant. Je vais prendre de ses nouvelles créer du lien, lui montrer que je suis accessible. Et en fait, ces gens-là, bah, dont vous faites peut-être partie, hein, Nathalie, peut-être que toi-même, tu regardes ce, ce, ce, cet épisode de vlog, bah, c'est des gens qui reçoivent mes emails, qui reçoivent beaucoup de mon, mes contenus, mais avec qui je n'ai pas forcément ce lien en un à un. Et pour X raisons, soit eux sont gênés, ou soit... Bref, X raisons, eh bah, euh, n'interagissent pas avec moi. Et du coup, bah, l'idée pour moi, c'est de... Euh, de faire preuve d'humilité, parce que je vous avoue qu'il y a un peu ce côté, mais Lingen, tu as un business, tu fais 200 000 à l'année, euh, quelle image tu vas donner à contacter genre un, un. Et En fait, je suis en mode, euh, ça, c'est une histoire d'ego, ça m'est égal. Ce qui m'importe, moi, c'est de servir mes prospects, de transformer et de convertir une partie infime de tous ces prospects. Hein. Vous imaginez bien que sur 100 messages comme ça, il y en a peut-être un ou deux qui deviennent clients. Euh, et... Euh, bah de me rendre disponible et de servir les gens en fait. Donc mon ego n'a pas de rôle à jouer, même si euh, je préférais un fonctionnement où juste tout le monde vient me voir, se rue pour prendre rendez-vous avec moi, pour payer mon programme. Et en fait, euh, je vous fais ce, ce, ce vlog parce que euh, bah, je veux vous montrer par la pratique, concrètement, comment vous, vous pouvez obtenir des appels parce que Quelquefois, on a ce mythe de ah, les entrepreneurs plus avancés, ils font rien, ils appuient sur un bouton, il y de la pub, ils ont plein d'appels. Non, en fait, les entrepreneurs qui réussissent sont des entrepreneurs qui sortent de leur zone de confort. Et donc voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Donc là, je vais envoyer un... un je fais un message à Nathalie. Alors J'essaie de varier dans les messages. Je fais des messages de 10-20 secondes pour pas que ce soit trop long, pour ne pas que ce soit trop pesant, trop lourd, trop intrusif. Et en même temps, en tendant la main. Donc, euh, et j'improvise. Et ce que j'aime bien faire, c'est de marcher dans les couleurs de mon bureau en faisant ça parce que euh, ça me permet de... Voilà, de, de stimuler euh, différentes euh, énergies que j'ai. Et puis, ce que j'aime bien faire aussi, c'est des pomodoros. Donc là, par exemple, j'ai un pomodoro de 30 minutes. Et du coup, bah, je sais que pendant 30 minutes, je ne fais que ça. Et euh, je suis focus, il y a une urgence, et ça devient un jeu, j'essaie d'en faire le plus possible. Et comme j'aime bien parler, comme vous pouvez le deviner, bah pour moi, c'est très facile de faire ça. Mais au-delà de « j'aime bien parler » ou ce que je veux pas que vous repartiez, c'est « Oh, mais Lingen, il a une telle aisance, il, il est spontané, euh, c'est tellement fluide, moi, il faut que j'écrive. Non, en fait, euh, le message que je vais faire là tout de suite, je ne sais pas, j'ai dû en faire des centaines et des centaines et des milliers euh, dans le passé. Alors, pas exactement dans ce contexte-là. Donc, j'improvise à chaque fois parce que je, pour moi, je suis en train de discuter avec quelqu'un, je ne suis pas en train de lire un script. Salut Nathalie, j'espère que tu vas bien. Je te fais ce vocal parce que euh, bah, je contacte plusieurs participants du challenge pour savoir, pour vous sonder un peu, pour savoir où est-ce que vous en êtes, si vous avez toujours besoin d'aide, si euh, le challenge a, a répondu à certaines attentes. Il n'a certainement pas répondu à toutes tes attentes. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Donc voilà, dans ce genre de message, c'est léger, c'est souriant, c'est pas trop oppressant, je prends des news. Et puis, bah ouais, est-ce que tout le monde va me répondre Non. Mais euh, ce n'est pas mon but. Euh, si vous voulez, j'ai passé le stade de euh, peur du rejet. Alors, je ne dis pas que j'ai plus la peur du rejet, mais plus dans ce genre de contexte, en tout cas. Mais aussi parce que j'ai utilisé une méthode où les gens sont venus à moi. Et là, je ne contacte pas des inconnus. Contacter des inconnus comme ça, par contre, je ne serais pas à l'aise euh, du tout. Allez, on s'en fait un dernier pour la route. Audrey. Okay. Salut Audrey, c'est Lingen du... Challenge coach en mission. Voilà, je te fais ce vocal parce que je voulais savoir où est-ce que tu en étais dans ton business. Est-ce que ce challenge t'a aidé en quoi que ce soit euh, Si c'est le cas, bah, génial, dis-moi et ça me ferait plaisir de savoir en quoi. Et puis, si tu as besoin d'aide pour autre chose, bah, n'hésite pas aussi. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, j'espère que ça vous aide, que ça vous encourage. Donc, vous l'avez compris, l'idée, c'est de créer des liens. Okay euh, on n'est pas des marketeurs en mode, on fait de la pub avec un tunnel de vente, froid et une page de vente euh, où les gens payent euh, du coaching. Voilà. Je ne dis pas que tout ça, c'est pas bien. Okay Moi-même, je le fais dans une certaine mesure. Mais n'oubliez pas le cœur de votre business qui est le relationnel, euh, le lien que vous pouvez avoir avec les gens. Donc, il y a plein, plein, plein de gens devant vous. Euh, si vous êtes totalement débutant, vous pouvez contacter des gens sur les groupes WhatsApp, sur les abonnés de vos concurrents, bref. Vous pouvez avoir des, des idées par rapport à ça, vous dire « Ouais, mais c'est pas éthique. » Ok, euh, je sais pas l'endroit pour en discuter, mais je peux vous dire que dans la plupart des cas, c'est pas que c'est pas éthique, euh, c'est pas que ça se fait pas, c'est pas que vous savez pas faire, c'est que ça crée des peurs et que c'est pas agréable et que vous sortez de votre zone de confort. Et je vous comprends. Je comprends parce que c'est pas totalement agréable pour moi quoi, les premières fois, mais c'est venu avec le temps et la pratique. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aide, donc en description, vous allez par exemple retrouver de la masterclass qu'on a tournée récemment, euh, qui reprend les quatre piliers de la réussite. Euh, donc, si vous voulez développer votre business de coach, c'est parfait pour vous. Et puis, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous faire accompagner, on a aussi un lien qui vous permet de postuler à notre programme d'accompagnement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao